C'est parti. C'est parti, toujours en direct du festival OA euh, à Jumiège, donc euh, toujours sur Instagram, Facebook et YouTube. Et donc on, on accueille un nouvel artiste et je vais te laisser te présenter. Bonsoir à tous, je m'appelle Ray King, je suis DJ producteur et, et voilà. Alors, DJ producteur mais dans quel style de musique du coup Alors je fais de la house, de la bass house. C'est de la house mais un peu plus agressive. Et, euh, et voilà, je fais mes propres morceaux. Et j'ai joué tout à l'heure à, à 23h30. 23h30, du coup bon timing. Ouais bon timing, c'était vraiment du incroyable, il y avait pas mal de monde. Puis les gens ils sont réceptifs à ce genre de musique de plus en plus, donc euh, ça qui est cool aussi. Ok, alors DJ et producteur, tu produis pour toi Ouais ou pour... c'est ça, en gros je fais mes morceaux euh, chez moi sur mon ordi et après je les joue euh, quand j'ai des occasions de les jouer. D'accord. Comment était venu ce déclic Comment, comment tu, tu dis je vais faire ça Alors j'ai commencé la guitare au conservatoire quand j'étais petit, par euh, mon père qui faisait de la guitare aussi pendant longtemps. Et euh, pendant un moment, je regardais beaucoup de vidéos de festivals comme Tom Holland il y a 5-6 okay. ans. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que, que je veux faire. Ouais. C'est faire euh, danser les gens, euh, voir les gens heureux quand on passe nos morceaux et tout ça. Et c'est venu comme ça en fait. Après, j'ai acheté euh, un petit clavier et j'ai commencé à faire mes morceaux petit à petit. Au début, c'était pas terrible. Mais <rire> oui. là, après 5 ans, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Alors. Moi, je t'explique le concept. Vite fait, on est une web TV pour les jeunes. Donc C'est un projet de jeunes. Il y a des jeunes qui animent le truc, même si c'est moi qui est devant. Et euh, je suis un peu moins jeune. Et euh, donc, tous les techniciens, c'est eux qui gèrent le truc. Toi, quel conseil Là où tu en es, tu joué au festival de Jumiège. Je ne sais pas si c'est ton premier festival, j'en sais rien. Et euh, quel conseils tu donnerais aux jeunes euh, pour euh, peut-être vivre leurs rêves euh, à devenir DJ et producteur bah du coup ouais c'était mon premier festival et euh, je pense qu'il faut vivre les choses à fond. Bon après je suis pas encore euh, à un stade super élevé mais ouais faut, faut mettre tout son cœur dans son projet et en espérant que ça marche. Il n'y a que comme ça que ça marche. Si on le fait avec le cœur ça, ça marchera comme ça et, et, et c'est mieux de le faire comme ça justement. D'accord. Et toi euh, la musique du coup c'est devenu le projet ou pas euh, ouais, je vais faire mes études là, euh, je pars à Bordeaux en septembre, fin, fin septembre, pour faire euh, une école de musique électronique justement, et euh, voilà. Ah, tu pars en école, euh, ça existe je, je, Excuse-moi, ouais, je suis ouais, assez novice là-dessus. Euh... Ouais, ouais, on a trouvé une petite école, euh, donc c'est reconnu par l'État et tout ça, donc c'est pas mal. Ouais. Et euh, voilà, je vais faire ça fin septembre, pendant trois ans, et, et avec un diplôme à la clé, donc ça c'est bien aussi. Ça oh. permet une petite reconnaissance dans le monde du travail. Donc le diplôme de DJ, en fait c'est une formation un peu plus complète. C'est-à-dire il y a DJ producteur, régisseur son, donc okay. c'est-à-dire monter, démonter des scènes, câbler. Et euh, la troisième année c'est ingénieur son. Donc pour plus travailler dans les studios, faire des traitements de voix, etc. Et, et voilà. Donc oh oui, en gros tu veux rester dans le son, euh, voilà, tout, tout ça. en produisant ton son. J'ai un panel de, de choix. Euh, si jamais ça ne marche pas, mon projet perso. Tu ouais. peux travailler en salle de concert et c'est très bien. Donc pour l'instant tu te fais plaisir. Oui voilà c'est ça. Et tu te fais le plaisir et tu te retrouves catapulté au festival de Jumiège à ouais, jouer ouais. à 23h. En gros c'est ouais, ça ouais, l'histoire cool, hein. devant euh, pas mal de monde et, euh, et du coup c'est cool. Et t'as ouais. quel âge J'ai 18 ans, 19 ans euh, lundi là, dans, dans deux jours. Ok. Peu, même pas 19 ans, tu joues euh, ouais, sur un festival. Cool euh, non, mais t'as joué à Lénègue Marron en fait, en gros, c'est ça l'histoire. Ouais, ouais c'est ça, c'est juste ouais, après eux. C'était à moi de mon expérience. En plus, il y avait pas mal de monde. Donc, euh, ça a permis de... de faire écouter à plusieurs personnes euh, ce que je faisais et ils étaient plutôt réceptifs, donc euh, c'est cool. Et du coup, quand t'es jeune comme ça, excuse-moi, hein, pression ou pas pression Ah, oui, oui, j'avais quand même un peu de pression. Bah rien que de slooper mais après j'avais bien répété tout ça j'étais prêt pour aujourd'hui et ça s'est trop bien passé donc euh, ouais c'est parfait ah c'est cool franchement bah, bon exemple parce que comme je disais tout à l'heure on est une web tv de jeunes euh, voilà et euh, on, beaucoup de jeunes nous regardent leurs parents aussi euh, effectivement et euh, ça, ça fait un, un très très bon exemple en fait euh, pour nous et sur le festival OA on va parler du festival comment tu as été contacté etc alors, euh, j'étais contenté il y a deux ans. J'avais ah, okay, pour projet, donc euh, Quentin et Jonathan, de faire oui. un. Bah, les oui. organisateurs, de faire un festival où euh, c'était le public qui choisissait les artistes. Et euh, donc, c'était sur une base de vote. Ouais. Ils ont lancé les votes il y a euh, quelques mois. On a partagé euh, à fond sur les réseaux. Et c'était les dix premiers qui étaient sélectionnés pour jouer au festival. Donc, j'étais sélectionné dans les dix premiers. Et euh, c'est pour ça que jouer ici aujourd'hui. Donc est-ce que c'est valorisant de faire partie des votes des futurs festivaliers du festival européen ouais, ouais, à la base? C'était cool. En plus j'en avais eu pas mal. Je m'attendais pas trop. Puis même d'être à côté de grosses têtes d'affiche quand même qui, qui sont importantes. Oui. C'est super. Ok. Et sur le festival, tu restes demain ou pas? Euh, non, on parle de demain matin. Okay. Alors sur le festival, aujourd'hui, samedi, en gros, euh, quel artiste tu voulais voir peut-être toi en tant que festivalier Pas en tant qu'artiste peut-être. Quel artiste je voulais voir Ouais. Euh, bah Rimka c ça m'intéresse pas mal. Après, euh, un peu tous les artistes parce que tous les styles sont différents et mmh. c'est super bien d'écouter plein de choses. Et, euh, et voilà. Et une petite dernière, comment on peut te suivre Comment les gens peuvent te retrouver Parce qu'on nous regarde, vraiment. Et comment les gens peuvent te retrouver, etc. Bah sur Instagram, c'est music, donc M-U-S-I-C, by, B-Y, reking, R-E-K-I-N-G. Et c'est là où je suis le plus actif, et après sur les plateformes de streaming, c'est reking, R-E-K-I-N-G. D'accord. Et voilà. Ok. Tes prochaines dates, t'en as ou pas on mixe dans notre ville où on habite. Donc euh, c'est à Beauvais, je sais pas si vous à connaissez. Bovey. Si, si, si, si, Donc je prends on souvent l'avion une... là-bas. On a une date la semaine prochaine et, euh, et voilà. Enfin deux dates le même soir. D'accord. Donc euh, ça va être sympa. Et c'est où du coup Faites ta pub hein. vas-y. Euh, bah c'est à plaisir. Beauvais euh, pour le barathon. Donc en gros c'est le tour des bars euh, dans la ville de Beauvais. Et on mixe euh, de 19h à 23h et de 23h30 à 2h dans un autre endroit. D'accord. Et voilà. Et après, tu en as d'autres ou pas Non, pour l'instant, c'est pas bloqué. Bah, bah, après, je pars à Bordeaux, Exactement. donc. Euh... Oui, faut, faut bosser <rire> faut les études. Temps de faire le... Après, oui. le réseau. Ok. Je te remercie. Eh bah, c'est vraiment à gentil de nous avoir consacré euh, 5-10 minutes euh, là-dessus, euh, c'est vraiment cool. Euh, bon esprit, etc. Bah, parfait. Et euh, merci de ces conseils. Alors, j'espère que nos jeunes qui nous regardent euh, prendront ton exemple. Euh, voilà, c'est bah, vraiment beaucoup. cool. Voilà. Merci à toi. Merci.